Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Karine de Falky alias KDF, pour les intimes. Et aujourd'hui, on va me cuisiner avec une recette à base de petits cochons. Alors je sais, je sais, je sais, je sais, les DZ n'en mangent pas. Mais aujourd'hui, on va aborder l'épisode sur la famille de Classy. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça, hein. c'est pas de ma faute. Hein. Allez, c'est parti avez encore surpris avec le passage du film d'horreur dans la forêt Alors, alors pour le coup, c'était pas prévu, c'était une surprise pour moi aussi, dans le sens où euh, ça s'est créé, ça s'est décidé quand on a fait les repérages. Euh, donc, on avait une séquence euh, normale, on va dire, avec Monsieur De Classy qui emmène Jamel faire une partie de chasse, et donc il nous fallait une forêt. Alors, en plus, le truc d'aller faire le repérage en forêt, alors moi je suis pas du tout, forêt, il y, a, il y a des bêtes, il y a des trucs, ça grouille de partout. Tu sais, tu marches pour un peu que tu pas mis un pantalon, tu as mis un short, tu as les trucs, que ça, ça chatouille et tout, c'est une galère. Moi, je suis, je suis pas tellement en fait nature, pas tellement rando avec le sac d'écathlon, la tente keshua enfin, vous ne verrez pas l'été hein, comme ça dans la, dans, la, dans la forêt, dans la montagne ou quoi que ce soit. Non, non, moi, je suis plutôt spa, hein, plutôt massage aux huiles chaudes, enfin, un truc un peu, un peu sympa, un peu sexy. Donc, la forêt, c'était compliqué. On y est allé avec Adam, qui joue donc le rôle de Jamel. Et en fait, quand on, on s'est retrouvé là, eh ben, y il avait, y avait une atmosphère. Il y avait un truc hyper flippant, moi je trouvais. Il y, y, y a les arbres, il y a le bruit, il y a le vent. Y a, ça, vraiment, ça fait, ça fait flipper. Ça, ça m'a renvoyé 15 ans en arrière, euh, quand j'avais été au cinéma, voir le film. Euh, merde, le film... Euh, le film, en fait, tu sais, tu, tu vas m'aider, le film qui se passe dans la forêt, il y avait comme une sorcière, un truc, il y avait, il y avait une tente avec des petites mains comme ça, c'était en found footage en plus, donc c'était tourné, caméra épaule, ça bouge et tout. Quoi le projet Blair Witch. Yes, c'est ça, le projet Blair Witch. Ce truc-là, en fait, c'est un film que j'ai vu, adolescente, et c'était... Flippant. et finalement dans la forêt je me suis dit il y a un truc qui va surgir on va, enfin ça va finir en film d'horreur en fait ce repérage et voilà et c'est là que la séquence est apparue. Vous avez tout de même osé <rire> un sacré mélange des genres, dois-je dire Ouais on peut dire ça, là pour le coup c'est pas faux et, et je pense tu vois que en tant qu'artiste il faut oser tenter des choses, oser sortir de sa zone de confort et explorer, explorer euh, ce qu'on peut et, et voilà le truc si tu veux c'est que là le fait d'avoir fait le repérage, d'avoir senti quelque chose de, de stressant et tout, je me suis dit, on va aller du côté de l'horreur. Donc résultat, pour cette séquence, hybridation des genres, c'est-à-dire on prend les codes de la comédie, ce qui est la base de la, de la série des Z, on prend les codes du film d'horreur, on les met ensemble dans un shaker, et on, et on shake, et on shake, et ça donne la séquence de la forêt. Comment vous avez-vous donc concocté cette atmosphère Alors, c'est une véritable recette de cuisine, le truc. Euh, si tu veux, pour le coup, j'ai révisé. Il fallait réviser les codes de l'horreur. Et je l'ai révisé avec un film que j'adore, qui est La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Parce qu'il est hyper flippant. Et on n'a pas besoin de le regarder jusqu'au bout. <rire> si, si déjà on connaît la fin. Et que c'est flippant. On peut regarder des morceaux et on voit les codes. Les codes de l'horreur, grosso modo, c'est assez simple. Il y a toujours une petite musique qui fait peur, en général. On a certains plans et certains axes caméra avec des, des, des bruits, des, des, des, des sons, des choses comme ça. Au niveau des plans caméra, souvent, c'est de la vision subjective. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un, un possible méchant, un prédateur, qui observe les gens qui va attaquer. <rire> Grosso modo, c'est ça. Donc, on est souvent soit en vision subjective cachée, derrière des feuillages, dans une montagne, enfin voilà. Et on a une, euh, comment dire, une vision un peu travaillée à l'étalonnage. C'est-à-dire que une fois qu'on est au montage, on transforme la couleur de l'image pour, pour donner une vision qui est plus proche de celle du prédateur. Bon, peut-être qu'il ne voit pas bien, peut-être qu'il voit un peu flou, peut-être... Donc, on est comme ça. Donc, souvent, des visions subjectives. Souvent aussi, des plans de cette vision subjective cachés et un peu basse voilà, en plan assez bas, etc. Euh, comme je le disais, on a aussi euh, l'importance, il y a l'importance obligatoirement de, de bruit. Parce que d'un coup, on est complètement, quand on regarde une séquence, on est complètement avec le perso. Et on se dit, oh, il va aller là, il va aller là, il va... Non, il ne faut pas qu'il aille là. Et d'un coup, il y a un bruit qui fait qu'on sursaute, tout comme le perso en fait qu'on est en train de suivre. Donc ça, c'est hyper important. Et euh, comme je le disais, on a aussi euh, la musique qui, qui donne... Un univers en plus et qui renforce euh, le côté stressant pour le spectateur et le côté bah, horreur on sait qu'il va se passer quelque chose et, et la musique euh, amplifie euh, notre notre stress et, et ce qui va se passer Voilà. je vous propose de regarder la séquence et je vous la commente la musique commence avant la séquence le mouton. On a une perte de repère avec ce premier plan et ça renforce l'horreur. On a le bruissement des feuilles, on les voit bouger, on entend le vent, des bruits d'animaux inquiétants. Niveau musique, on a des instruments à cordes. Et d'un coup, le danger rôde avec un prédateur en vision subjective travaillé qui se cache et observe. Un plan serré sur nos deux personnages nous rapproche d'eux. On fait vraiment partie de leur groupe. On est sous tension avec eux. Et le corbeau qui fait sursauter Jamel nous fait également sursauter. La musique est de plus en plus présente. Le tir part, tout comme le prédateur qui n'était autre ouais. qu'un sanglier. Les codes de l'horreur s'arrêtent ici. Mmh, mmh, c'est changement d'univers. N'est-ce pas un peu votre marque de fabrique Ouais, plutôt. Euh, en fait, le truc, c'est que j'aime bien travailler des arènes spécifiques. Alors, euh, par le terme d'arène, je ne parle pas des taureaux, j'entends plutôt en fait un lieu. C'est-à-dire qu'une euh, arène, dans le jargon, c'est l'endroit, le lieu dans lequel vont se passer toutes les séquences. Et c'est vrai qu'avoir une arène spécifique, tout de suite, on a les codes. Euh, on a les codes de, de ce qui se passe, des gens, de comment ça se déroule, etc. Moi, j'ai une grosse référence, un de mes réalisateurs préférés, c'est Alex de la Iglesia, qui est un réalisateur espagnol. Et lui, en fait, chacun de ses films sont dans des arènes spécifiques et on connaît les codes de ces arènes. Quand on a le crime farpé, ça se passe dans des grands magasins. On sait comment ça se passe, les grands magasins. Il y a les vendeurs, le chef de rayon, le machin, le truc. On a les codes. Résultat, on peut rentrer directement dans le vif du sujet et dans le cœur de l'action. Pareil avec son film « Mes chers voisins ». Mes chers voisins, ça se passe dans un immeuble avec plein de voisins et un voisin qui vient de mourir. Et apparemment, il a caché une grosse, grosse somme d'argent. Donc, forcément, tout le monde est épi, tout le monde, etc. Mais ça, on connaît. On le vit tous les jours quand on habite, peu importe, hein, que ce soit en ville ou dans des villages ou quoi. On se regarde, on s'épie, il y a le facteur qui passe, il y a ceci, il y a cela. Et c'est vrai que, hop, tout ça, on connaît. Il y a un autre film qui se passe dans un cirque, Balade attristée. C'est pareil, on a tous été au cirque, on connaît euh, les relations entre le lion, le machin, les clowns et tout ça. Ça aide. Il y a un autre film, euh, le nom m'échappe, mais bref, ça se passe, euh, ouais, je sais plus, pardon, hein. mais ça se passe sur un plateau télé. Et encore une fois, on sait plus ou moins, on a vu des reportages ou voilà, comment se passe un plateau télé quand il y a du public, l'animateur et tout. Et le fait vraiment d'avoir ça. Ça aide. Et moi, j'ai commencé avec un projet qui s'appelait Vol 69, qui se déroulait dans un avion. Et forcément, Vol 69, on est sur une série loufoque, on est sur une série décalée. Mais quand on connaît les codes de l'avion, quasi tout le monde a déjà pris au moins une fois l'avion. Et ben, on sait que normalement, l'hôtesse, elle fait ça comme ça. Ça permet de décaler et de faire faire un truc complètement ouf à l'hôtesse et qui va justement... Engendrer de l'humour et engendrer euh, bah, le rire. Voilà. Et pour le petit truc, comme maintenant on est un peu intime, on prépare en secret la saison 2 de Vol 69. Je vous dis que ça, j'en dis pas plus. aux portes, armement vérification de <mère> la porte opposée.